Si tu viens avec moi Si tu m'accompagnes Tu ne le regretteras pas Ma chérie d'amour Je promets de laisser de côté Tout problème professionnel De te regarder dans les yeux C'est ce dont mon cœur a besoin je te promets d'ignorer tout appel téléphonique, d'écouter ta voix distincte. Ma belle dame, je le veux. Je promets d'apprécier ce moment particulier qui nous unit tous les deux, de le conserver comme ma vie. Ce sera ainsi, je te promets réellement Ce sera ainsi, je te l'assure en toute sincérité Je ne parlerai de personne d'autre que toi et si je mentionne une tierce personne qui n'est pas là J'en parlerai seulement pour en faire ressortir Des jolies choses de la personne Jamais, jamais, jamais pour me dire ou salir Jamais, jamais, jamais pour sommer le trouble Entre les êtres qui s'aiment Ma bien-aimée, il a toujours quelque chose de noble à faire ressortir Louer la vertu avant la faiblesse Montrer la force avant les défauts Chantant fort au point que nous puissions briser les murs Si fort que nous briserons le barrage Pour inonder la vallée d'amour Je reconnais mes erreurs et te demande pardon Aussi oh, c'est, Tu le sais Comme ça nous laissons passer Nous concentrons sur ce moment spécial Tu l'aimes Sans distraction, interruption Si je me fâche pour quelque chose Je me calmerai tout seul Sans disputer Si je me vexe pour une quelconque bêtise Je me calmerai seul sans rouspéter pété. et je n'oublie pas mon hygiène personnelle Je sais que tu apprécies quand je suis fraîchement rasé Je mets l'eau de Cologne que tu aimes qui t'excite T'excite, ça m'excite que mon arôme t'excite Chantant fort au point que nous puissions briser les murs, Si fort que nous briserons le barrage pour inonder la vallée d'amour. Je promets une humilité sans arrogance, Une sensibilité sans paresse, Un caractère sans ou des ou brutalité. Tel le bambou, je suis souple avec les événements, Souple pour toi, ma chérie d'amour, je promets d'être poli avec ta mère, de respecter tes heures de travail et de ton côté, j'espère que toi, tu accepteras cette chanson que j'ai écrite pour toi, pour notre réunion, pour cette rendez-vous. Bataille de polochon Séance de chatouille Lire dans tes pensées Découvrir tes intérêts les plus intimes Pendant notre réunion Les sourires continuent Jamais oublier ton anniversaire Le jour où l'on est rencontré En fait chaque anniversaire Mais si nous ne nous concentrons pas sur le présent, il n'y aura de lendemain, pour cette raison, il faut du moment de qualité, moment de qualité. De même, nous le faisons en chantant, chantant très fort, très, très, très fort, brisant les murs de la routine, brisant le barrage de l'ennui. Oui, comme ça, sans rien de plus, on nous inonde la vallée d'amour, amour du bon, amour véritable, amour amusant. Deux enfants qui découvrent le jeu, étonnés par le merveillement de la vie. Allons-y, venez, venez, venez! Le jeu, merveille de la vie, ainsi nous le faisons. Tant pour le jeu, le mot et le rire dans nos vies, de même nous le chantons, étonnés, amusés. Réunis fantastique ou Allons-y, allons-y, venez Allons-y, allons-y, venez Allons-y, allons-y, venez Le jeu merveilleux de la vie Ainsi nous le faisons Tant pour le jeu Pour la qualité de nos vies De même nous Le chantant Étonnés Amusés Réunis dans cette fantastique union étonnée Allons-y, allons-y, amusés Allons-y, allons-y, réunis Venez, venez, venez à l'union fantastique Moment de qualité, moment de qualité